968, sous les pavés la plage Un peuple proteste et le vieux dégage Automne 2010, sur les pavés la rage Bientôt c'est ton tour, toi et ton équipage Oh Nicola, Nicola, c'est là, rue qui te... Oh Nicolas, Nicolas, la rue, elle, elle te donne 2007, tu as donné ta parole de Boy Scout Je ne laisserai personne au bord de la route Promesse tenue, la France est dans la rue C'est tout le pays qui maintenant te confuse. Nicolas, c'est là, rue qui donne. Oh Nicolas, Nicolas, c'est là, retraite elle te donne. En septembre, ça mafia, tes potes de l'UFP ont sauvé des retraites, celles des députés. Ainsi continue. Ce qui a commencé À soir au fouquettes, Nous t'ont privilégié Oh Nicolas Nicolas Je qui au Oh Nicolas Nicolas La rue Est-elle de la donne Nicolas ta mère Nicolas ta mère, on sait, on le condom. Nicolas ta mère, Nicolas ta mère, m'en veut cet automne. Oh Nicolas, Nicolas, c'est la rue qui tonne. Oh Nicolas, Nicolas. Dans la rue résonne, oh Nicolas, Nicolas, c'est là le qui donne, oh Nicolas, Nicolas.